hi guys thank you to be there and welcome to my channel youtube so today i come back with a new video i will tell you about my favorite series so guys if you are interested don't forget to like to keep going to watch my video and okay putain, la mef qui improvise. <laughs> Hello mes petits chicken, j'espère je que vous allez bien Oui j'ai changé, c'était mes chicas avant et les chicos Mais maintenant je préfère dire mes chicken parce que j'aime le poulet Et ma copine m'a dit mais dis mes petits chicken, tu parles, tu aimes tellement le poulet Pourquoi tu ne les appelles pas mes petits chicken? Donc je le fais, donc j'espère que vous allez bien Moi tout va bien, nickel, je suis en vacances, j'ai deux semaines Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ça sera par rapport à mes séries du moment Parce qu'on est en vacances et donc, je me dis, bon, ben qui dit vacances, dit rester maison, glandée, voir séries. Ou pas, voilà, on n'a pas forcément besoin en vacances pour mater des séries, moi la première. Hein. Je vais vous parler de mon top 5 de mes séries favoris du moment. Je ne sais pas si c'était français, mais je crois que vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, si cette vidéo vous intéresse, je vous dis de rester pour la suite. Mmh. Franchement, je vais essayer d'être hyper clair. Donc, quand je vais vous raconter le synopsis, je me suis quand même inspirée de... Google, parce que je. racontez-moi de quoi ça parle, de qui, comment. Voilà, je vois une série, mais dans la série, ça à peine si je me rappelle des prénoms des personnages. Donc, pour vous dire, voilà, mon cas est un peu espéré. Donc, on va commencer par la cinquième. C'est Spring Tide, ou Tide. Je ne sais pas comment on dit, mais d'ailleurs, on va voir ça maintenant. On va chercher en direct. Spring Tide. Spring Tide. Ok, Spring Tide. Marée de vivre au. Ah ben bah oui Maintenant quand on traduit le titre on comprend mieux. Donc en fait, Springtide, en fait c'est l'histoire d'une étudiante. Je ne connais plus comment elle s'appelle. Elle est étudiante en école de police. Et il faut savoir que son père était aussi flic avant. Donc en fait... Euh avant les vacances du printemps, je sais pas quoi, ils se font attribuer euh, ben, une enquête non résolue. Bon, le but c'est d'essayer de pas de résoudre parce que ben, si elle a été non résolue, c'est que voilà, c'est très compliqué. Mais voilà, d'essayer de se pencher un petit peu sur le cas. Sauf que, elle, donc, ce mois faire, l'affaire qu'on va lui attribuer, il s'avère que c'est un truc de fou, que son père avait enquêté dessus. Du coup, la meuf, elle prend l'histoire à cœur, mais comme Jaja, elle essaye, mais limite, elle essaye de résoudre l'affaire. Donc, en fait, l'affaire qu'on lui a attribué, c'est l'histoire. Ben, d'une jeune femme qui est retrouvée morte dans, pas dans une marée de vive eau, mais vu que le titre c'est Springtide, mais en fait elle a été enterrée à la plage et ben, ça faisait genre deux, trois jours et du coup la marée est montée et ben, ça l'a emportée. Voilà elle est dead comme ça donc la meuf elle va essayer de résoudre l'affaire sauf qu'en en fait on se rend compte que l'histoire est beaucoup plus sombre parce qu'un des enquêteurs qui travaillait vraiment à l'époque dessus avec son père etc elle se rend compte que ben il a démissionné et quitté les forces de police depuis perpète et euh, ben il est sans abri et elle se rend bien compte que l'histoire est beaucoup plus complexe que ça parce que en fait, dès que tu essaies de fouiner un petit peu dans cette histoire, tu reçois des meules à ceci, ceux-là. Parallèlement, il y a une succession de meurtres de sans-abri qui se déroulent. Donc moi, je l'ai placé en cinquième position parce que j'adore j'ai vu que 4 épisodes parce qu'il y a que 4 épisodes qui sont sortis c'est hyper intéressant, en t'as fait, envie de comprendre qu'est-ce qui se passe quoi, bon des fois tu as quand même envie de claquer la même en mode mais pourquoi t'es obstiné messieurs, c'est intéressant à voir si vous avez pas de série à regarder c'est une nouveauté intéressante on va dire voilà, c'est pas mon coup de cœur de dingue mais le bien c'est pas mal, ok ensuite numéro <rire> numéro 4 c'est Unreal Donc j'adore cette, cette émission euh, J'adore cette série Franchement euh, Ça m'a pas pris par les trips Mais quand j'ai commencé je pouvais plus m'arrêter Déjà que moi j'adore les séries voilà. Donc en fait on nous montre les coulisses D'une histoire de, de, de coul des oh hum, On nous montre les coulisses D'une télé-réalité Qui s'appelle The Everlasting Ou juste Everlasting Donc qui veut dire il était une fois Donc c'est une émission de dating Un peu comme genre euh, pas les princes de l'amour, mais genre les bachelor je crois, ces conneries-là. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de Rachel Glorber, ou Galber, je sais plus comment elle s'appelle, là. C'est un peu comme une nounou, parce que vous savez, dans les réalités, genre... Euh euh, les bachelor, elles prennent de l'amour, tout ça. Euh, ils ont des nounous. Donc c'est des femmes qui leur, les surveillent quand ils sont. En, oh, oui, je suis, j'adore l'intégralité, donc ça m'intéresse blindée. Et donc en fait Rachel, c'est un peu comme une nounou parce qu'elle est censée, elle doit s'occuper, coacher les candidats. Et en fait, elles, son but, c'est de manipuler les candidats euh, pour obtenir ce qu'elle veut, pour avoir des drames, rebondissements, enfin euh, pour que vraiment l'émission, ça soit du peps ok here we go. Parce qu'on sait très bien que Si c'est pas un petit peu dirigé on va dire bah, ça sera un petit peu ennuyant Non elle veut du piment du coup Elles font des mises en scène mais de dingue Ils montent tel contre tel Ils font des trucs mais laisse tomber Et tout ça en fait c'est vraiment pour parce qu'elle a envie d'être la meilleure dans son domaine, ils sont plusieurs, hein, plusieurs nounous comme ça, ils se lancent des paris des fois où oui, elle arrive à faire ça, non, non, on, a, on gagne ça, ils se lancent des, des paris entre eux mais des fois c'est vraiment très vache parce que c'est sans pitié, cruel Et elle veut absolument, elle fait ça pour aller euh, plaire à sa patronne qui est Queen, euh, je sais plus comment c'est quoi son nom de famille mais euh, c'est une femme d'affaires, mais genre impitoyable, quoi. Et la meuf qui veut absolument... Ouais, c'est business, business, quoi. Donc, elle veut absolument plaire à Queen. Et euh, bah, elle fait tout vraiment pour, euh... bah, pour orienter l'émission. Et c'est vraiment un truc, mais bah, c'est le truc qu'on montre. Vraiment, à les coulisses, tu te dis, oui, d'accord. Si nos émissions de terrain, c'est absolument comme ça, c'est quelque chose. Hein, parce que tu as l'impression que rien n'est réel, quoi. Bref, moi j'adore cette histoire parce que vraiment, pour le coup, c'est rebondissement, mais à 100 points. Pas se mentir, t'as hâte de découvrir vraiment le prochain épisode. Ensuite, euh, nouvelle série que j'ai que découverte grâce à. Bon, bref, on s'en fout grâce à qui Ça s'appelle Orphan Black. Les gars, série de. Mad ah, En fait, là, il y a 4 saisons et chaque saison, peut-être à part un, je sais pas. chaque saison est composée de 10 épisodes mais de 45 minutes, mais les gars, c'est. Tuerie, donc en fait, c'est l'histoire de Sarah, genre pas gothique, mais genre fille rebelle, marginale. Là, là. Elle a une fille et euh, elle était partie, genre depuis longtemps, enfin, depuis longtemps, peut-être ça faisait peut un an de sa vie. Après, elle revient dans sa vie elle assiste au suicide d'une femme qui s'appelle, euh... j'ai oublié, j'ai oublié comment elle s'appelle. On s'en tape. Elle assiste au suicide d'une femme. La femme, il se trouve que la femme leur ressemble quand même vachement quoi. J'ai vu une fille se jeter sous un train. Cette fille on aurait juré que c'était moi. Vous êtes des clones. Ah bon, elle se dit, oh, elle me ressemble, mais bon, basta. La femme se suicide, elle se dit, bon, tu sais quoi, je vais prendre son identité. Parce qu'elle se dit, oh, je... elle a envie de changer de vie, voilà, elle pense que euh, elle va fuir tous ses problèmes. Et donc, elle se dit, bon, je vais prendre son identité, sauf que hein, c'est quand elle prend son identité, là, les, com les problèmes commencent, elle se rend compte qu'en fait, elle est la femme qui se suicide. elles sont... Vous êtes des clones. Il y a d'autres clones, donc euh, les autres clones elles se ressemblent mais elles n'ont pas du tout la même personnalité Une, une c'est une mère de famille L'autre c'est genre, go, euh, pas gothique mais genre euh, Nanana, comment on appelle ça, reggae Reggae girl euh, Mais scientifique, elle, là Sarah c'est la marginale de la société Puis en a d'autres Bref, elle découvre plein de choses Et ben, les gars c'est vraiment une histoire de malade Trop de clones, trop de clones Ça devient dingue C'est vraiment une série Pour le coup Folle Vraiment, le mot c'est folle, une série de folasse, de foufou, si fou, t'es fou, tu dois regarder cette série, si t'es pas fou, bon voilà, mais si t'es fou, tu dois même si t'es pas fou, regarde cette série, c'est tout, regarde, elle est géniale les gars, franchement, après je me dis, sans avoir trop de clones, ça va me vénère, parce que tous les jours tu fais des clones, des clones, des clones. vous verrez, regardez la vidéo, euh, la vidéo, la série, ensuite, deuxième série, c'est How to get away with, je sais jamais dire le mot, Murder, je sais pas si c'est murder ou murderer, enfin bref, altogether. comment échapper à une condamnation de meurtre ou à une peine de meurtre ou je ne sais pas quoi. Je pense que vous la connaissez. Toutes. Mais qui ne connaît pas cette série? Série de dingue, l'histoire d'analyste Kitching, euh, avocate à la défense, prof de je sais pas quoi, cours de droit pénal, euh, femme vraiment de caractère, c'est tout ça, tchik-chak, qui euh, gagne absolument quasiment toutes ses affaires. Elle, ça, son but, c'est gagner. Elle défend les grands bandits, les criminels, même aux petits délinquants, de rien du tout Elle défend tout ce qu'elle a envie de défendre Et le but c'est de les faire libérer Donc elle y arrive par tous les moyens, même s'il faut truquer, il faut truquer Et chaque année, parce qu'elle donne ses cours à la fac Elle choisit 5, je crois six élèves les plus brillants et talentueux pour elle euh, Pour assister et travailler avec elle dans son cabinet d'avocat Sauf qu'il faut savoir que hmm, quand tu t'embarques dans son cabinet ta vie peut changer à tout jamais. Et c'est ce qui se passe parce que les élèves vont se retrouver mêlés à une histoire de meurtre. Du coup, ça va partir en boulebi, en cacahuète. Ça va partir en ça sera le wine total. quoi. Franchement, c'est une histoire. Mais là, pour l'instant, rebondissement. Mais comme jamais, rebondissement. Tu découvres que ça. Après, tu vois que ça. T es là, tu es, tu crois que ça. En fait, l'histoire est faite assez spécialement parce qu'il te montre ce qui s'est passé. Donc, il te montre la fin. Et après, il te faut genre « Two months earlier euh, ». Well, tu vois ce que je veux dire Je sais pas si vous comprenez, mais attends la suite. Je suis impatiente. Je vous conseille, mais de toute façon, bah, c'est mon top 5, c'est pour vous conseiller. Mais je vous conseille cette série, mais vraiment, je pense que c'est vraiment le genre de série que tout le monde kiffe. C'est vraiment pas genre comme euh, « Unreal, Unreal. ». Si t'es pas trop fan de ta réalité, tu peux pas trop kiffer. Mais ça, « How to get away with murder ». Ça, tu kiffes. Parce que si tu kiffes pas, il y a un problème. T'es pas obligé de kiffer, mais normalement, tu devrais kiffer. Ensuite, the first one, my love. C'est une nouvelle série que je viens de découvrir. C'est one Tico, les gars. Cette série, I love it. Je l'adore déjà parce que je suis amoureuse du du Ryan, là. De, un des acteurs dedans. Je l'aime. Je, je l'aime. Voilà. Je vous le dis. Bref. Donc, en fait, c'est des jeunes recrues euh, du FBI qui vont s'entraîner dans un camp. Quand... Euh, bah, un camp d'entraînement qui s'appelle Quantico. Et genre, en fait, euh... j'ai trop d'émotions pour cette série. <rire> Surtout un gros bagage. Et en fait, le but, c'est de former les meilleurs agents du FBI. Et protéger. Euh, tire Alors, savoir tirer ceci, si cela, tu dois être les meilleurs. Tu as 50% de chance de réussir. Voilà. Et donc, il y a euh, Alex Paris, qui est l'une des actrices principales, on va dire ça. Il y a plein de gens dans le camp. Il y a plein d'histoires. En fait, et donc en fait, après donc 9 mois après le camp, il y a un attentat, elle est mêlée, mêlée à l'attentat, on croit que c'est elle qui a commis l'attentat Et sachez que c'est l'attentat le plus dévastateur après celui du 11 septembre 2001, c'est ce qu'ils disent hein. Voilà, elle va essayer de prouver son innocence et en même temps, elle va découvrir ceci, ça, les gars J'adore cette série. C'est juste une série de dingue. Moi, j'adore, les gars, cette série. Elle est juste au top. Je vous la conseille, mais à 100%. Mes petits chickens, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est eh le cas, petit like, petit abonnement. Vous êtes mes chickens. Je vous mange pas cru, mais free. Je vous aime. Merci pour tout. Love, love. À la prochaine. Ciao.